Salut salut, ici c'est Rex et eh bien on est reparti pour un nouvel épisode de Compotam donc c'est le numéro 14. Euh, on continue aujourd'hui sur notre concerto numéro 1 pour piano et orchestre. Euh, on s'était quitté la dernière fois sur un tout début de troisième mouvement, donc c'est une forme de rondo, c'est-à-dire une alternance d'un refrain, donc une mélodie qui revient, et de divers couplets. Donc on avait fait le premier refrain. Euh, ce que j'ai fait depuis l'enregistrement de ce dernier épisode, euh, ben, c'est compléter un petit peu ce refrain pour avoir une présentation un peu plus complète. Euh, en fait je l'ai doublé, tu vas voir, on va écouter tout ça. Et j'ai fait un premier couplet donc en utilisant une des mélodies qu'on avait vues euh, dans une des vidéos précédentes, je pense que c'était il y a deux vidéos maintenant. Euh, voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui donc déjà écouter ça et puis euh, continuer donc un deuxième euh, couplet voilà pour le menu alors avant de continuer bien évidemment hein, tu peux euh, t'abonner à la chaîne si ce que je fais t'intéresse tu peux aussi mettre un pouce si cet épisode en particulier t'intéresse tu peux bien entendu partager et n'oublie surtout pas d'activer la cloche si tu veux être notifié des prochains épisodes euh, voilà pour les petites formalités habituelles de YouTube. Euh, donc on va commencer par bah déjà écouter un petit peu ce que j'ai fait. Ça dure un tout petit peu plus de deux minutes et on se retrouve juste après ça. Alors, euh, quand même, euh, donc avant d'entamer ce deuxième thème, je voudrais juste un tout petit peu présenter, euh, expliquer un petit peu ce que j'ai fait. C'est pas très compliqué, hein, c'est des, des, des procédés que j'utilise euh, assez classiquement, on les a déjà vus dans Compotable. Donc ce qu'on a fait la dernière fois, c'était cette première partie là, Donc, c'était le piano qui dirigeait un petit peu le... les hostilités. <rire> donc c'est ce qu'on a vu, hein. donc, un thème assez dynamique. Euh, je vais pas me sentir, là, sentir dessus, donc avec un, un hautbois. Alors, euh, quand on a fait l'épisode précédent, j'avais mis le, le, tous les hautbois. Là, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. J'ai mis uniquement un solo. Le but étant d'avoir un contraste avec l'arrivée des cordes, où euh, bah, du coup le haut -bois se retrouve, enfin le pupitre de haut bois se retrouve en tout outil, euh, histoire d'avoir suffisamment de, de volume. Donc, ça permet un petit contraste. Et donc, la reprise du refrain, elle se fait. Ben, euh, en remplaçant le piano par les cordes. Donc ça fait un son un petit peu plus soutenu. Alors j'ai essayé de trouver un peu des astuces pour quand même avoir un peu ce détaché que, que j'apprécie un peu. Et je rajoute ben, les autres bois, qui, euh, les autres pupilles de bois qui entrent les uns derrière les autres. Voilà, donc ça c'est la reprise du refrain avant d'arriver sur le premier couplet, donc que j'ai appelé A. Alors ce qu'on remarque, c'est que j'ai fait un A0, alors 0 comme étant euh, avant la première prise. C'est-à-dire que j'introduis le thème donc, de ce premier couplet euh, par un soliste. En l'occurrence la flûte, je la laisse se déployer tranquillement. un thème très champêtre, un petit peu comme ça, et repris au piano. Donc là, c'est la première vraie prise donc, du, de ce premier couplet, avec euh, donc derrière une deuxième reprise. Bah en fait, je reprends ce que j'avais, on l'a vu hein, dans, dans cet autre épisode, je reprends ce que j'avais fait quasiment intégralement, Je changé 2 trois bricoles de rythme et de quelques notes, mais vraiment rien quoi, ça reste quasiment tel quel. tous les bois qui enchaînent et tout le reste étant uniquement en support harmonique et le refrain qui revient donc tu vois euh, qui est assez dynamique et les corps je leur fais faire autre chose Donc l'idée, c'est d'introduire un peu des choses. Euh, donc chez les, chez les cordes, j'ai introduit donc ces petits, ces petits rythmes-là. Euh, Oubla, oh, pardon. Euh, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. J'en profite, j'ai je, oublié ça. Euh, donc euh, je te présente Clef, hein, bonjour. Euh, permet de noter un peu le temps que je passe. Bon voilà. Bref, n'en parlons plus. Euh, donc je reviens à la compo. Euh, donc ce qu'on a vu, donc oui, effectivement, il y a des, des thèmes là que j'introduis un peu chez les cordes, qui sont ces, ces croches-là un petit peu déliées. Euh, tu vois, qui donne un peu ce rythme-là. Donc ça, euh, ça risque de revenir. C'est le ce genre de petit euh, leitmotiv qui peut avoir son intérêt. On verra comment on s'en sert ultérieurement. Euh, alors, on va entamer donc le deuxième couplet. Euh, Qu'est-ce qu'on remarque sur ce qui a déjà été fait Enfin, c'est la remarque que je me suis fait un petit peu en préparant cet épisode. C'est qu'en en fait, on a un vrai contraste entre le refrain qui est plutôt dynamique, plutôt enjoué, plutôt léger mais en mineur, c'est du mi mineur et le premier couplet qui lui est plus triste, plus réservé et qui pourtant est sur un, une tonalité majeure c'est... j'aime bien un peu l'idée tu vois, c'est... il est en sol majeur euh, j'aurais pas dû prendre le soliste parce que ça va pas s'entendre euh, ici là, la rentrée du piano c'est du majeur, c'est du sol majeur donc la relative est de mi mineur, euh, et pourtant, c'est pas super gay. Alors je vais jouer un peu sur cette, euh, cette alternance, je vais garder le refrain comme il est très joyeux, mais par contre le deuxième euh, couplet, ben, j'ai envie que ce soit un peu dans, le dans la même idée, euh, quelque chose d'un peu plus triste, un peu plus en, en demi-teinte, mais quand même sur un ton majeur, donc euh, je pensais revenir effectivement sur un sol majeur. est euh, donc du coup je me suis fait cette réflexion-là, et ceci lié à une chanson que je viens d'écrire tout récemment, la Misty. Euh, voilà, mon pauvre petit chat qui est mort il y a quelque temps, euh, j'ai écrit une chanson un peu en sa mémoire, et donc je voulais quelque chose d'un petit peu triste, et je suis pas bêtement, bêtement, mais vraiment bêtement, parti sur une grille de blues, et En fait, c'est la réflexion que je me fais c'est que la grille de blues, quand tu regardes bien, elle est quasiment tout en majeur, et pourtant, c'est pas guégué. <rire> euh, voilà, on parlera de Misty peut-être dans un autre épisode. C'est pas c'est pas l'approche d'aujourd'hui, mais euh, très brièvement, c'est deux grilles de blues qui s'enchaînent pour le couplet, une pour le refrain. Et donc, un peu l'idée, l'idée ici, c'est de reprendre un petit peu euh, ça. Donc, ce serait une grille de blues en, en sol, du coup. Euh, et puis on va essayer de, de jouer un petit peu avec ça. Alors par contre, avant d'entamer ce refrain, euh, je ne voudrais pas avoir la même transition. Alors si tu regardes bien l'arrivée la, du, du premier couplet, euh, on quitte un, un mi mineur et sans transition, sol majeur. Ça marche, hein ça marche même très bien ici, c'est... Euh... Comme il y a pas mal... Notamment euh, le troisième degré de sol, donc si lui-même est majeur alors qu'il devrait être mineur hein. mais là il est majoré et donc du coup on est un petit peu dans le flou entre le, le sol majeur et le le, le, mi, le mi mineur parce que là du coup tu te retrouves ré dièse qui est la sensible de mi mineur euh, je vais pas m'apesantir plus là dessus mais l'idée c'est ça c'est qu'on a ce léger flou qui fait que en fait on a quelque chose de, de vraiment pas gay. -gay. Euh, voilà donc revenons oui, euh, excuse-moi, je perds un peu le fil de mes idées. Euh, donc l'arrivée du, du premier couplet était brutale. On est arrivé sur un sol majeur en quittant mi mineur, mais en n'étant pas très clair sur la tonalité. Là, euh, la grille de blues est quand même relativement claire dans sa tonalité. C'est sol, c'est sol. Ce n'est pas, pas un truc à cheval entre sol et sa relative mineure. Euh, donc, pour l'introduire, je vais avoir besoin d'arriver, enfin de, de finir le, le, le couplet... En, bah en sol, du coup. Euh, là, je suis encore en mi. Donc, pour arriver en sol, euh, soit je fais une rallonge. Soit je fais une rallonge, soit directement, directement, directement, je... Euh, enfin directement, euh, assez rapidement, là, sur une mesure ou deux, ou peut-être trois mesures, je peux faire une transition euh, de Mi mineur à euh, Sol majeur. Comment sont mes... Comment il m'a 4, 5, 1. Ce que je peux faire... Euh, le 1 ah ouais. on pourrait faire faire une fausse cadence évité dans le sens où le 1 mineur, donc sa relative majeur euh, en relative majeur, donc en sol du coup ce, ce serait un degré 6 donc là où je dis que c'est une fausse évité c'est que voilà, on pourrait s'amuser à ça dire qu'on a un degré 6 pour aboutir sur un degré 1 euh, donc si on fait ça euh, on va l'écrire déjà d'une manière tout à fait informelle euh, seul une petite couleur, comme ça on verra les choses euh, si je dis vert sur vert, non, hein, bleu, voilà donc en seul là c'est pas un 1, c'est un 6 18. moins 18, voilà comme ça c'est aligné C'est un 6. Et donc du coup, si je fais une transition, il me faudrait un euh, typiquement 4, 5, 7 et 1. Tu vois euh, Est-ce qu'on pourrait dire que 5, 7, ça a quelque chose à apporter en sol euh... Un troisième degré, ouais non. Bon, on va essayer ça. Euh, du coup... Euh... change la double barre puisque c'est du coup on fait une rallonge. On va en fait quelque part rallonger le thème. Hein. Euh, déjà euh, au piano alors euh, donc c'est un degré 6 euh, et je repars sur un degré 4 donc c'est à dire un do du coup. Hein. Mmh. Euh, ré 7 euh, En haut on va essayer de prendre euh, un peu la même genre de rythmique que ce qu'on a là, tu vois, j'avais utilisé ça. C'est pour ça que je fais comme ça. Euh... Ouais, on verra la, la dynamique après. Donc, Do. Ré, Fala, Do. Ah, puisque c'est une septième. Tu l'entends déjà On sent déjà le changement de tonalité un petit peu. Hein euh, et en haut... Euh faire le même genre de bricole euh, ouais alors peut-être qu'on va faire quelque chose qui est un, qui a un petit antécédent parce que du coup on s'ennuie un peu là 6 donc c'est toujours un accord de dos Histoire d'entraîner la suite. Non, non, non, non. Ici, c'est pas un accord de do, c'est un accord de mi, hein, mi mineur. Et donc, donc, donc, donc, donc, voilà. Donc ici, c'est un accord de do. Par contre, du coup, euh, do. <rire> Ceci dit, j'aimais bien ça. Euh, on augmente un peu les accords. Bon, pourquoi pas. Euh... L'idée d'augmenter un peu ces accords-là, c'est encore plus intéressant, dans le sens où, comme après je vais avoir une grille de blues, c'est le genre de musique où tu as un peu d'augmentation. Je vais pas en mettre de trop, parce que... Euh parce que ce serait hors sujet pour finir, mais c'est un peu, peu l'idée. Euh... Je ne sais pas où jouer, vais, hein. parce que ce n'est pas des trucs que je mettrais. De... Ouais. ouais, ouais, ouais, ça s'écoute. Alors ensuite, 5-7, donc un accord de Ré-7. Là, pour le coup, euh, une vraie septième de dominante, qui va me permettre de résoudre en sol. Euh... Bah même, même motif, hein, on continue. Hein. Tiens, tu vois, en plus... Ah oh bah, je vais juste la répéter. Peut-être même avec un petit accent. Euh... Ah. Et on se retrouve en seul Ça c'est fait Est-ce que Je complète sur les autres pupitres J'ai pas envie Enfin je sais pas du coup le piano se retrouve à nu est-ce que c'est intéressant si je prends juste la basse ça donne un peu de lier hein. c'est peut-être pas aberrant euh... de la partition ok ensuite en haut qu'est ce qu'on nous met aux cordes euh, est ce que je remets ces petits motifs là au risque de noyer le piano j'ai envie de dire ça se tente et par contre peut-être que pour réduire un petit peu la voilure je mettrai pas les les bois je vais laisser juste les cordes terminer s'exprimer et pareil euh, là j'ai besoin que ça s'envole un tout petit peu euh, je vais partir de ça Toujours en mi. On est toujours en mi. Euh... Des petites variations rythmiques. On est où là au perché On est sur un mi, mais enfin bon, je vais peut-être le clavier. Voilà. Je, non, je vais laisser un seul parce que sinon il n'est pas dans l'harmonie. Euh... Voilà du coup on Après on a quoi On a un accord de Do Je vais essayer de voir si je peux récupérer des choses un petit peu similaires Ça fonctionne, bon. Accord de dos, ça Ouais. Ça et ça, c'est moche. Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, c'est lui qui est pas bon. Euh... Enfin si, lui est bon, c'est celui là-haut qui est pas bon. Euh... Parce qu'en fait, il faudrait faire ça, mais c'est moche ça aussi. <rire> Alors, euh, parce que du coup, il se retrouve à l'unisson, les deux, les deux pupites de violon. Et ça a presque un sens, pourquoi pas euh... D'autant plus que moi, mes, mes violons, je les positionne à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as les violons 1 euh, d'un côté et les violons 2 à l'autre extrême. Euh, J'aime pas trop la, pré la, pré la présentation, non, l'organisation, je sais plus, je ne plus mes mots. Moderne, qui consiste à mettre les violons 1 et 2 l'un à côté de l'autre. Je trouve que du coup, tu n'as pas d'équilibre au niveau des... Des plans sonores. Les aigus sont tous d'un côté, les graves de l'autre. Ça fonctionne pas bien à mon sens. Mais bon. Après, c'est mon idée de la chose. Euh, voilà. euh, après un accord de Do, nous avons un accord de Ré7. C'est presque une marche. Donc 1. Euh, Et on conclut sur un accord de sol, sol si ré. Bien que ça fonctionne à merveille. Hein. Non, tu ne fais pas ça, s'il te plaît. Fais les choses proprement, voilà. Voilà. Euh, ce qui fait que si on repart un petit peu plus tôt, à avant à la fin du refrain, on reprend, on fait la dernière, ouais, enfin on refait le refrain. Voilà. <musique> On est résolument en mi mineur, ouais, et là on passe en majeur. Euh, J'ai des choses pas belles parce que quoi, euh, c'est une question de gravure, pas joli ça. Et là par contre, j'ai un petit frottement. Donc là par contre, hop. Et ici pareil. Donc, j'ai fait. Il n'a pas pris ce que je lui ai Ok. Les points sont moches, hein, tous ces petits points. Euh, j'ai mis pas mal de notes piquées. Parce qu'avec le jeu de violon que j'ai, j'ai besoin de ça pour garder une certaine dynamique. Je suis pas sûr que ce sera sur la partition gravée finale, c'est pas important. Euh, là c'est juste pour avoir un peu le la prosodie que je recherche. Donc quelque chose d'assez haché, d'assez dynamique. Mais c'est moche sur la partition, on est bien d'accord. Tous ces accents, tous ces points de partout, c'est... Ouais sauf que là j'ai un 6 sur un là ouais euh, à l'oreille c'est trop rapide ça ça, ça, ça gêne pas Euh, si. Ok, voilà. Euh, donc euh, on est en sol, maintenant on est en sol On va pouvoir euh, enfin euh, commencer ce dont je parlais depuis le début Donc le deuxième couplet euh, Je vais reprendre un truc comme ça, Histoire de là-haut. Donc c'est ce, le couplet B Première prise, première chose à faire c'est la grille euh, Donc on est en sol Alors la grille de blues, hein, euh, voilà. Euh, <rire> enfin, une des variantes de la grille de blues. Parce qu'en en plus, euh, tu peux varier pas mal les choses. J'aime bien celle-là. Euh, Peut-être bêtement parce que c'est celle que j'ai utilisée. Euh, donc. ensuite, tac, tac, et ensuite ça se complique un tout petit peu, donc c'est un, puis 6, puis deux mais en majeur, et enfin, 1, 5, 7, histoire de pouvoir tranquillement revenir sur la tonique. Alors, euh, j'ai mis les septièmes. Euh, D'une façon à ce que ça permette à chaque fois de revenir, enfin d'avoir une belle transition avec la suite. Ce qui n'empêche pas d'en avoir ailleurs. Il peut y avoir des, augments, des accords augmentés avec des septièmes, voire des neuvièmes, ou même plus, mais je ne suis pas familier avec ces accords au-delà de ça. Mais c'est pas grave, on découvre, on s'amuse. De toute façon c'est qu'un brouillon, hein. si ça se trouve, euh, je vais écouter le truc et je vais dire demain je change tout. C'est un essai. Hein. On n'est pas là pour se prendre la tête et se dire ah c'est pas comme ça qu'il faut faire, euh, machin. Ça m'intéresse pas à ça. Je suis là pour m'amuser et... et faire de la musique. Euh, voilà. Donc, euh, reprenons. Donc, j'ai une grille à bah, 12 gaz, hein, du coup. Euh, simple. Pour l'instant, je ne mets toujours pas de pédale. Je ne sais pas du tout comment je gérerai la pédale. C'est pas le sujet. Alors, allons-y, gaiement. Hein. basse du coup. 6, hein. donc MI, bam <rire> euh, Non laisse comme ça parce que je pense qu'il y aura une deuxième prise, euh, ça me semblerait plus ou moins nécessaire. Euh, alors, on va rester un peu quand même dans l'esprit du morceau. Hein, parce que c'est pas parce que je prends une grille d'un autre milieu que je vais complètement perdre le son de ce que j'ai fait jusque-là. Il n'est pas question d'introduire quelque chose de complètement euh, en dehors du truc qui fasse un peu hors sujet. Mais on peut avoir comme ça des... des crossfades, <rire> Des... Ouais, c'est ça, des emprunts à d'autres d'autres types de musique c'est tout à fait intéressant euh, donc là c'est ce que je veux faire je l'emprunte et encore une fois hein, je l'ai dit hein, c'est parce que ça me permet d'avoir euh, ce, ce doux amer un petit peu euh, que je veux avoir dans ces dans, dans dans couplets pour avoir un beau contraste avec le refrain qui lui est très enjoué je radote oui <rire> euh, faisons de la musique donc la main droite, la main gauche, la partie du dessus de la main gauche, tu vois, c'est euh, ce que, bah, ça c'est ce que j'ai au refrain. Qu'est-ce que j'ai au couplet, premier couplet On trouve un peu le même genre de choses, sauf que là, tu vois, le couplet, lui, ouais, c'est un peu varié, un peu plus varié. Peut-être que je reprendrai ces choses-là, tu vois, des des jolies euh... broderies. On va voir ce que je fais. Alors, faisons déjà la suite de la main gauche. Ce que je vais faire, c'est ce que, que comme c'est trois séries de quatre cellules, de quatre mesures, je vais faire à chaque fois deux mesures lentes et deux mesures rapides à la main gauche. Euh, à la main droite, on verra ce qu'on fait, on n'en est pas là. Alors, SOL. Ouais, alors, euh, hein, t'as pas plus pompier que de rester sur les trois notes, euh, les trois bêtes notes, euh, la triade en anglais, hein, je, je sais pas comment dire en français, enfin bon, l'accord à trois sons bê bêta, euh, on s'ennuie un peu, hein. Yeah, petite, petite, petite, ouais, petite neuvième, allez. Allez. C'est juste une façon différente de voir la même chose qui est une note étrangère en fait. Là je m'amuse, je fais juste n'importe quoi, mais on va voir ce que ça donne. Sol, 1, 7. Moi c'est une septième majeure. C'est pas une septième dominante, c'est pas grave, c'est une septième majeure. Normalement ça s'écrit pas comme ça, mais on s'en fout. <rire> on m'en fout du vocabulaire. 4. Ah. Donc un accord de Do. Euh, tiens euh... un seul ciré parce que si je reprends sur un seul ça va faire redite euh... Si je mets ça, ça va faire un gros écart au doigt de la main gauche, c'est un peu dommage. Pas grave, on va faire juste une, une tenue ou une note répétée. Ouais, une note répétée, et puis c'est du 1 à 7. Je reprends le même motif, on va voir. Que là, euh, ça a un sens. <rire> Continuons à nous faire plaisir. Donc du coup, on continue. Ah, pardon. Euh, donc la mineur suivi de do. Ah je je peut-être remettre le mi tiens qui fait un petit peu de pédale. Tam tam. Un, donc sol. Mi mineur. Ouais, c'est Pas gêné le gars hein euh... là mais majeur du coup ah ah l'écart est trop grand euh... alors, on va faire une petite inversion là. alors on est bien d'accord que pour l'instant j'ai pas mis une pédale mais il euh, y a de fortes chances que pour pouvoir jouer ça il en faille une c'est pas grave pour l'instant euh... Je défriche. Euh... Recette. Tu vois un peu la petite subtilité là Et on en arrive naturellement ici. Et donc du coup, naturellement ici. Et donc du coup... Si je veux pouvoir faire une reprise, ou alors je la reprise est différente, c'est pas grave. On va voir comment ça se passe. Alors, on a une main gauche, ok, très bien. Euh, avec un tout petit embryon de la reprise, là, au fond, à droite de l'écran, euh, on va pas s'y intéresser plus que ça pour l'instant. On va donc reprendre déjà, juste réécouter un coup. Ça marche pas trop mal, ça marche même plutôt bien, c'est agréable à écouter. Euh... Euh, niveau rythmique. Euh pardon. J'aimerais prendre quelque chose d'un poil plus lent. Je vais reprendre un peu quelque chose de. comme ce qu'on a fait au refrain. Enfin, pardon, au premier couplet. Quand même un peu plus lent. Je vais prendre cette cellule-là. Avec en plus un tout petit balancé, c'est vraiment léger, c'est à, à peine perceptible, hein. voire pas, c'est déjà un tout premier début d'humanisation on va dire. Euh, J'enlève ça parce qu'on verra ça après, puisque c'est une redite. Je ne sais plus où je suis, voilà. Alors, du coup, c'est beaucoup plus lent. Comme c'est beaucoup plus lent, il va falloir une main droite qui, euh, qui s'amuse un petit peu plus. Euh, ce que j'ai envie de faire, c'est que comme la main gauche, on a deux cellules lentes, deux cellules un peu plus rapides, main droite, je vais faire l'inverse. Mais pas complètement. Euh, je vais garder ça peut-être pour la mélodie. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par ça. Il faut que je trouve une mélodie. Euh... Ouais, je suis arrivé sans idée préconçue, ça se voit. Euh, Qu'est-ce qu'on a au premier. Peut-être qu'il va falloir que je prenne quelque chose d'un peu similaire. Ce serait même vachement intéressant d'avoir quelque chose d'assez proche à ce, de ça. Hein, tu vois, une grille complètement différente, une harmonisation complètement différente. Mais quelque part, on retrouve la, mu la, la, la mélodie... Ça me séduit comme idée. Bon, évidemment, là, il y a 8 mesures, il en faut 12. Donc, ça colle pas du tout. Hein. Et puis, si je pose ça comme ça à l'arrache... Allez Hein Ça grince un peu, hein <rire> Alors... Euh, ouais, hein, on est bien d'accord, évidemment, c'était le... juste pour s'amuser, on ne va pas faire ça. Mais ce qu'on remarque... Jusque là, ça marche. Euh, donc, euh, on va prendre quelque chose d'assez similaire. Alors, du coup... broder un peu autour de la, du même thème euh Voilà, là, on a notre petite septième. Et on change un peu la prosodie parce qu'en fait, je sais pas comment ça va continuer. Mais bon, ça, ça marche toujours pas. Hein, on est bien d'accord. Hein. Mais déjà, j'ai les quatre premières cellules. Oh, c'est dommage, ça. Ça ferme. Là, je suis obligé. Ouais, ça apporte des contraintes cette grille. Hein. C'est que là, tu vois, on reste pendant quatre mesures sur la tonique, et pourtant, faut trouver euh... donc, du coup, comme c'est pas l'harmonie qui change, il faut trouver autre chose qui permet de faire des, des variations. Ok, d'accord, ok. Bon, on va par contre, du coup, juste fermer. Mais, ce qui est intéressant, c'est que je ferme sur la, sur la, donc la tonique, le, le degré 1 qui est un sol, sauf que l'accord, lui, bah, pour le coup, il a changé. C'est un accord de degré 4, donc on est en Do. Donc du coup, la tonique devient euh, la, le, cin le cinquième degré de, de notre accord. Voilà, ça permet d'avoir un petit truc. Euh, je ne sais pas ce que ça va m'apporter, on va voir. Euh, donc du coup, ça, on est en Do, donc on va essayer de faire ça. Euh, Do7, Do7, Do7, bon, on fait juste ça pour l'instant. J'ai pas du tout, on est bien d'accord que j'ai pas du tout respecté ce que j'avais dit, qu'il y avait une alternance de moments rapides et de moments lents. Parce qu'en fait, entre temps, je suis parti sur une autre idée qui était de réutiliser la, la première mélodie. Bah ben, c'est pas grave. Ah. Ça me donne envie d'une marche là. Ça marche ça Bah oui c'est la tierce de la, de la tonique. Donc on voit que la musique originale ben elle saute hein. à un moment euh, ce que j'ai récupéré c'est un peu le début et c'est surtout le, le pattern rythmique. C'est pas grave, hein, c'est bien. Hein. Donc 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. Ah, tu vois, ça, ça, ça, c'est... Il faut garder ça pour la fin. 1, 7. Euh... J'ai envie de réutiliser ce même genre de motif. Pardon, on est en sol. Je vois un, je me dis ça y est, je suis en dos, mais non, là, on est en sol, gamin. intéressant ça frotte avec le foie là pour le coup hein. euh... sol sol sol sol sol on a un Do, donc, mais si je réti mais là pour le coup on a un accord de Do, pardon. Euh, c'est intéressant, parce qu'en fait globalement les arpèges sont les mêmes à une note près. Sauf que là je vais la, la descendre un petit peu. Oh là là, ah. t'entends qu'on est en Do Si t'as pas entendu, c'est que t'as pas compris, hein euh, sol ciré ensuite 6 donc c'est un mi mineur Deuxième, deuxième, deuxième, deuxième, donc c'est un la euh, majeur, donc on peut faire ça. Et puis on va finir avec des blanches. 5, 7. Donc ré 7. Est-ce que je reprends la même chose Ouais. Fait trop de septième à mon goût. Et euh, puis l'intérêt c'est que du coup, avec un petit retardement, on résout la septième, enfin le, la sensible. Ça marche bien, il y a juste cette blanche là, qui pour le coup fait un peu cheveux sur la soupe. Donc euh, presque, euh, je pense que je vais prendre ce rythme un peu brisé là, je vais le récupérer pour cette mesure là, l'introduire un coup. Euh, donc euh, du coup ça c'est hors sujet maintenant, mais c'est pas grave, on est en quoi On est en deuxième degré, c'est à dire sur un accord de La mineur. Euh... Et là je vais te mettre une jolie note étrangère. Pourquoi il me fait ça lui non, non, mais calme toi toi. Hein voilà. Donc on écoute un peu ça euh... Je relève la deuxième parce que je la remettrai après. Alors maintenant, ben allons-y pour la deuxième euh, la deuxième voix de la main droite. Alors ce qu'il faut voir c'est que punaise, il y, y a un sacré ambitus sur la mélodie. Tu vois, regarde. Là on monte au ré et on descend on descend au do. On a, on a deux on a un peu plus de deux octaves. Donc on va voir comment on arrive à mettre une deuxième main. Euh, il y a peut-être des endroits où il n'y aura pas de deuxième voix, Enfin pas de deuxième main, une de deuxième voix. Euh... Voilà, on va voir. Euh, Est-ce que j'essaie de récupérer des motifs rythmiques un petit peu? Alors, soit du refrain, soit encore une fois du premier couplet. Mais j'ai pas envie de faire coller euh, le deuxième. Le, le premier couplet. Je ne veux pas juste que ce soit pareil, mais avec une autre.. Hein... Une autre harmonie, il faut quand même qu'il ait sa propre sa propre vie, le truc. Mais il y a quand même des choses intéressantes, tu vois, là c'est des noirs. Suivi de croche. Donc je vais pas reprendre, je vais faire exprès, pour le coup, je vais pas reprendre copier-coller le, le pattern, histoire de faire autre chose, mais je vais essayer de retrouver un peu l'esprit. Euh, et pour le coup, je vais faire l'alternance inversée euh, de longue et de courte, à un rythme légèrement plus rapide que, que ce qu'il y a à la main gauche. Donc là, ça va être des croches. Quand à la main gauche, il y a des blanches. Et des noires. Quand à la main gauche, il y a des noirs Il y aura peut-être des petites envies de syncope. <rire> Je me connais. Euh, on va voir. Alors, main droite, deuxième voix C'est parti. Alors. On a dit qu'on commençait par des croches. Par contre, je vais laisser la mélodie démarrer. Euh... Donc on est en sol toujours. Hein. il y a des compromis à faire aussi un peu là avec la deuxième voix mais on va y arriver j'ai envie d'un do dièse, pourquoi ah, c est, c est, pardon, c'est un fa <rire> dièse et qui en fait tombe plutôt bien puisque pff, puisque du coup c'est la sensible donc c'est un accord de premier euh, enfin, c'est un accord de 1-7 c'est à dire un accord de septième majeur le coup, ah, c'est ce qu'on avait dit un petit peu en début de vidéo. On déjà juste ça. <rire> euh... ouais Je vais laisser une blanche histoire de respirer avec ce qui se passe en dessous parce que là, on a un petit frottement qui est résolu. Laissons-le se résoudre. Ensuite on repart à nouveau avec des noirs parce qu'on est sur ce pattern là. On va essayer de le respecter un minimum. Voilà, et donc là on reprend, hein, comme on avait dit, euh, on est sur la partie rapide, donc on va repartir avec des croches à nouveau. Sauf que là, encore une fois, on va laisser respirer. Je pense que je vais garder un peu ce motif-là, au moins sur les huit premières cellules qui sont un peu euh, sur le même schéma rythmique. Après on va voir ce qu'on fait plus loin en il y a des arpèges à main droite. Alors, continuons, hein. je vais essayer de reprendre quelque chose d'assez similaire à ce que j'ai euh, sur la première série de 4, là, hein, on va prendre quelque chose de, de similaire, donc, alors, euh, do, 7, euh alors attention à ce qui se passe là, tu vois, là j'ai un ré, donc si je fais ça, ça va faire redit. Hein, tu vois Par contre on est en seul, donc on peut faire ça, tant pis. Hein. Là il y a un saut. Enfin euh, là, de là à là. Il y a un saut, un saut d'une tierce. Là il y a un autre saut, un peu plus grand. Mais euh, l'idée c'est que ça fonctionne quand même ça. Du coup là, un petit frottement. Euh, tac. Ah non, ça, ça va pas marcher. Là, euh, sol là et la fa sol. Non, ça va juste pas marcher. Ok, c'est pas grave. Euh, pas grave. Doré. petite variation sur un thème. Hein. Ça, ça mmh. Bon, tout marche pas bien. Alors déjà, euh, là... Les ligatures qui sont parties à l'ouest, on les range. Euh, alors ce frottement-là, il ne marche pas. Ouais, la note répétée, gêne moins. Ok, euh, bah si ça gêne pas, ça gêne pas, tant mieux. Hein. Donc on va faire le même genre de liaison. Et encore une fois en bas. voilà. Et donc là on arrive à nouveau sur la rythmique un peu plus lente. Et on est à nouveau en SOL. Là je vais mettre juste des valeurs longues parce qu'il faut laisser la main droite s'exprimer sur, euh, sur son arpège. Euh... Et encore, il, me descend. il descend tout, donc je vais peut-être même pas m'embêter. Je vais le laisser le descendre. Et là, euh, c'est un accord de là. Je peux mettre un petit dos là. Oui, bien sûr, une ronde. <rire> T'es où toi Est-ce que tu crois que je peux mettre une petite septième on fait Du blues ou on fait pas du blues Non, on fait pas du blues, on fait du classique euh, déguisé en blues. Du blues déguisé en classique, je sais pas. <rire> envie de faire ça Et là, donc à nouveau, euh, on laisse les arpèges euh, se dessiner tranquille. Euh, je vais juste faire les petites liaisons. Et donc on va faire le même genre de choses ici. Donc là, on est en sol. Oui. C'est une noire. Donc un de Mi. C'est intéressant, j'ai un Fa dièse qui n'a rien à faire là-dedans. C'est l'oreille qui dira, hein, euh, Mi. Hop là. Hey, ça me déplaît pas Ah non Et je vais bien le marquer parce que ah, ici là il est dièse, c'est la même voix quand hein, on ferme encore une fois. Tu vois, il faut bien que je le marque. Non parce que ça c'est... On reprendra le... Euh, ok Écoutons ça. Oh. Un écart là. Un écart un petit peu, petit peu violent. Ok. Euh... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va changer un petit peu ça. Okay. Donc ça, ça fonctionne. Euh, bon, alors pour la deuxième, euh, ben pour l'instant je vais faire juste un copier-coller. Euh, attends, je mets au point ces petites ligatures-là. Voilà, euh, juste ben ça tac. Et c'est intéressant d'avoir le si là-haut. Euh. Et après, on reprend le même pattern, et donc ici, et je garde la première blanche. Voilà. Alors ça, c'est brut, hein donc ça c'est l'idée que j'ai pour le deuxième euh, couplet, ça a priori ça s'intègre pas trop mal dans le reste du morceau, en tout cas c'est dans l'esprit, sauf que j'ai pris une grille qui est complètement étrangère. Et donc reprise. Et là la reprise en copier-coller ce sera pas ça au final, hein, bien entendu, hein. ça permet de se rendre compte de la chose. Donc ce qu'il faut c'est l'habiller. Et conclure le couplet. On va voir ce qu'on fait, mais ça ce sera pour un prochain épisode parce que là l'heure a déjà pas mal tourné. Euh, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc tu vois, hein, on a pris une grille complètement étrangère euh, et une mélodie qui appartient déjà au morceau. Et on en a fait quelque chose de relativement classique. À plus osé que ce que je fais d'habitude parce que c'est vrai qu'il y a quelques frottements que, que j'utilise plutôt rarement, enfin en tout cas dans, dans ce genre de composition. Mais pourquoi pas? Euh, on va voir où ça nous mène, et puis si ça convient pas, on changera. Hein. Euh, comme toujours, hein, c'est ce que je dis, c'est que c'est que des notes. Euh, J'essaye des trucs. Si ça convient, c'est cool. Si ça convient pas, on change. C'est qu'un premier brouillon. Euh, en tout cas bah, je te remercie d'avoir écouté euh, si tu es arrivé jusqu'au bout, euh, super euh, si tu as des commentaires n'hésite pas à me les faire soit ici, soit euh, par mail ou sur ma liste de diffusion j'ai une liste de diffusion euh, tu peux aussi me contacter sur Facebook tu auras toutes les informations dans la description et euh, bah, merci d'avoir écouté encore une fois et à bientôt ciao ciao